Ne pas se cambrer ni avoir le dos rond. Effectuer des mouvements lents et contrôlés. En appui sur les bras tendus, puis sur les coudes. Gardez la position. Vous pouvez ensuite déplacer une main vers la droite en essayant de garder l'alignement, puis une main vers la gauche, toujours en se concentrant sur ce gainage, ensuite on peut enlever un appui au niveau d'un pied, puis de l'autre, toujours en gardant l'alignement, on peut amener un genou vers la poitrine, puis l'autre, et puis vous pouvez venir enlever un appui pour venir toucher l'épaule opposée. L'idée est de toujours garder l'alignement cheville, genou, bassin, épaules et oreilles. Pour finir, vous pouvez enlever un appui au niveau des pieds et un appui au niveau des mains.